La croûte à tarte, on va commencer avec la croûte à tarte et pour cela nous allons mettre d'abord la farine d'amande. Ici dans le robot culinaire, la farine d'amande, la poudre d'isolate de protéines, l'érythritol, c'est mon préféré, pas d'arrière-goût, une pincée de sel. et du beurre ou le shortening. Le ici, euh, c'est fait avec l'huile de palme et un noix de coco. Donc c'est un peu plus santé que l'huile végétale. Et c'est tout jaune à l'intérieur. Je suppose que c'est la couleur de, de l'huile de palme. En tout cas, je vais tester parce que c'est la toute première fois que je vais utiliser ça. Donc on va mettre ça ici aussi. On va tourner un petit peu. Je vais ajouter un petit peu parce que je trouve que c'est un peu sec. Et ici c'est 0 caps 0 caps et 130 calories pour 30 grammes voilà l'aspect qu'on veut l'aspect qu'on veut c'était un petit peu cool hein? c'est l'aspect qu'on veut laisser ça ici parce que je veux pas que ça soit très gros on va presser ça ici. donc on va presser un peu comme ça donc on a la pâte pressée comme ça on va mettre au four alors pour le, la crème nous avons ici le fromage en crème, mais je vais mettre cette quantité-ci. On va mettre un œuf, deux cuillères de érythritol. de vanilla extract mais ici si j'ai un quart ben je vais mettre deux je pense que j'ai déjà tout mis du <rire> citron juste un quart de petit coeur je vais déformer un peu Alors ici on a notre croûte qu'on a cuit pendant juste 5, 5-6 minutes pour ne pas que ça soit trop cuit parce qu'on va remettre au four. On remettra au four pour environ 20 minutes. Alors voilà ce qu'on a battu. On va donc mettre ici à l'intérieur. Et on va cuire pour une vingtaine, 20 minutes environ. Mais je vais surveiller, c'est pas sûr que je vais laisser jusqu'à 20 minutes. mettre au four pour 20 minutes on a ici le rendu final de notre tarte regardez comment elle est jolie les bords sont bien dorés c'est encore chaud on va laisser ça se refroidir et là à côté j'ai des fruits des champs que je vais laver découper surtout les fraises et on va faire un bel ornement là okay. Le Alors, nous avons notre belle tarte qui est là, découpée. Et nous allons faire le test du goût. Donc, j'ai le morceau là. J'espère que ça se voit. Mmh. en tout cas... Ça a l'air vraiment bon. Et on va donc goûter. Mmh. C'est... Très bon. C'est comme... C'est crémeux. c'est vraiment beau la croûte est bien consciente et au dessus là on ne dirait même pas que c'est du fromage très crémeux, très bon c'est à faire absolument je vous J invite à le faire à l'essayer chez vous et vous allez voir que vous pouvez avoir des très bons desserts en mode keto et ne pas vous priver en fait avoir une version santé vous faire plaisir le week-end de temps en temps pourquoi pas alors en tout cas j'espère que vous avez aimé cet épisode et on se retrouve la prochaine fois pour une autre idée recette santé et d'ici là on se nourrit que du bon à bientôt, bye bye